On monte dans l'arbre, on trouve des défis, on les fait un par un. Le premier qui tombe à l'eau, bah, il est mouillé pour toute la session et après ça part en clé. Ça bon va Bon courage les gars okay. <rire> Merci. Salut bien C'est marrant parce que je sens que je vais tomber dès le début, en fait. Mais non <rire> le, le bail, c'est qu'on a vraiment un essai. Et sinon, après, t'as les pompes mouillées. Genre, tu peux faire des sauts tant que t'es sec, faire des presses sur les, sur les branches et tout. Dès que t'es tombé à l'eau, c'est mort, ça part que en session Mais bon, c'est galerie Au moins, il y a de l'enjeu. c'est euh, de trouver euh, des petits presses, des petits challenges à faire. Faut trouver un truc euh, tranquille pour le début, pour s'échauffer tranquille. Tu arrives ici, tu poses les pieds sur celle-là et tu mets directement les mains là. Comme ça tu... Comme ça tu sécures un peu. Tu sécures Il y a moyen de se défoncer sur une branche Il y a moyen. <rire> c'est vrai qu'on se rend pas compte mais en vrai il y a, y a un peu de hauteur. Euh, le moindre petit saut c'est direct euh, pas du tout chill en fait. C'est Flo qui teste en premier. Oh j'avais un, petit... <rire> un Romain Ça me ça terrifiant Oh mais le vieux plan Les pieds hein. Ça fait trop et en fait j'ai vraiment pas envie de tomber hein. Là si on tombe de là là Ah oui non mais bah là faut bien viser hein Faut passer pile du... là, là. Et parce que sinon bah c'est dans la branche hein. C'est sûrement que tu remets en doute toutes tes capacités <rire> C'est où Le saut du singe oh yes! Atterrissage! Ouais, un pied! pied. Ouais, C'était chaud! Maintenant, le défi, c'est de le faire dans l'autre sens. Il a pas la, la branche pour se rattraper. T'es là ou quoi? Non, non, non. <rire> yeah! Ok, bon, maintenant, faut trouver d'autres défis. Ok, faut que j'arrive là. Mais c'est pas du tout un bras ça Il a fait le quoi là Allo il a tellement confiance, il a gardé et sa polaire et son bonnet. Ça va le faire ou quoi Ouais ça va le faire. Vache <rire> elle est un vieux bras Oh la <rire> vache <rire> Oh la vache mec, me c'était bon Cette technique, elle était catastrophique Ah <rire> oh mec, il fallait que le truc absolument Là, il y a les gars, ils vont essayer de monter le plus haut dans l'arbre pour faire le plus gros saut du platane. Ce qui est chaud, c'est qu'ils vont devoir passer entre des branches pendant le saut. On va repérer un endroit où il y a un V et normalement, normalement ils pourront passer au milieu. Sauf que je crois le dessous, il fait 18 mètres 17-18 Et bah c'est le premier saut Vous allez être chaud mmh. Oh le mmh. wow. en <rire> Bonjour Bon je suis tout en haut là ça va partir fort les gars, hein, je vous le dis direct. Je dois passer ici. 3, 2, 1... Sheldon Oh le con ouais. Ça va ouais. Elle est trop bonne Oh bon, bah Mathieu, il l'a fait, mais il n'a pas beaucoup contrôlé dans les airs. <rire> Heureusement, ça s'est bien passé. Oh la degré! Allez, 3, 2, 1... Salut tour de sanglier là sauf que lui ça fait très longtemps il a pas cliff oh, Romain il va partir fort là on va voir popper un gros sanglier là Là voilà, je suis arrivé tout en haut du saut là que uh, Julien et Mathieu ils ont déjà fait mais ça fait un bon moment que j'ai pas cliff quand même bon, on va pas se mentir c'est assez terrifiant hein. là là oh, oui. de, pa de passer pile entre les deux branches là <rire> ok attends, attends. Wow. Oh, <rire> le bâtard alors Romain il allait partir, et Vlad il veut faire un plan de drone, du coup il lui a dit « Attends deux secondes !» Sauf que c'est horrible quand on fait ça, quand on est prêt à partir. On est vraiment tout proche, et là il y a quelqu'un qui te stoppe dans ton élan. c'est horrible quand on fait un saut. 3, 2, 1, Salut! Let's go Putain, on est bien. Go Là le petit programme là c'est Gainer. Allez, let's go C'est sûr Oh la fessée Eh <rire> hey, ben petit plat des fesses <rire> hein. fesse. Putain, moi rien que d'être là j'ai Guy Boll qui flanche. Hein. <rire> <rire> euh, veux... Il veut oh, drop là-dedans là Là tu crois Là je juste là-là ouais. oh oh oh oh <rire> Ok, le nouveau défi pour Julien, c'est de faire casse-gainer ici. Ça fait bien bader hein L'arbre il bouge en plus c'est tu sais. oh, mais... trop stylé Bam bam Bah oui je pense, on a tout fait maté par moi. C'est ce qui est... Ok bah j'y vais. What the fuck Et me faire sauter, bah une bâtie. Mais non Ta gueule Il est malade ce mec Il est complet. Oh Non oh. Ah, Putain, ça rend trop bien. Mec. Oh la dinguerie! C'est merde! Incroyable! On est dans un parc naturel, on va essayer de faire des petits plans en FPV, parce qu'il y a Vlad avec nous en ce moment. On est à Montpellier, et là on s'est écarté un peu, on est dans le cirque de Mourez. Et il y a des petits pics un peu comme quand on était à Malaga, à El Torcal. On va essayer de monter sur les pics et faire des jolis plans et se mater un putain de sunset. Moi je pense qu'il y en a un qui monte sur celui-là. Il y en a un qui monte sur celui-là et il faudrait en mettre un autre quelque part et Vlado il part de tout en haut de la montagne En ce moment on est un peu éparpillé il y a les gars qui travaillent à Rennes pour faire des économies et nous on est à la part de Montpellier et c'est pour ça que on fait des petits bouts de session des petits bouts de l'explo comme ça pour, pour se vider la tête un peu et puis parce que ça fait plaisir de découvrir un petit peu notre environnement parce que ça fait pas longtemps qu'on habite à Montpellier Ouah c'est quand même bien stylé hein. C'est beau, quand même, la France. Bon, les gars, ça va plaire à beaucoup de monde. Mais je vous annonce qu'on va essayer de faire un film en Asie. On va d'abord aller au Vietnam, après Cambodge, après Thaïlande. C'est un projet qu'on a depuis longtemps de tourner notre premier film et on va enfin pouvoir le faire. Nous on a tellement hâte là, dans trois semaines on part. Il y a du lourd qui va arriver, ça va, ça va vraiment être cool. Là on part euh, bientôt, mais euh, on est dans les préparatifs du voyage et euh, on passe beaucoup de temps à l'appart à bosser, à faire du montage, du repérage. Dès qu'on en a marre un peu de bosser et de monter des vidéos, bah, on va en tourner d'autres. Il y a les gars qui sont à Rennes qui taffent et moi, Mathieu, il y a Vlad aussi avec nous, on est à Montpellier. On monte plein de vidéos d'avance parce que quand on va arriver en Asie, on n'a pas, pas envie de faire du montage et tout là-bas direct, on a envie de profiter un peu des en Asie. On va rester 6 mois, du coup ça va être un sacré challenge. On fait que d'en parler entre nous, on est en train de créer une collecte de fringues aussi par rapport à ce projet, ça va vraiment être une Les le petit visuel là qui commence à être bien sympa. J'espère que ce projet va vous plaire et j'espère que vous serez au rendez-vous l'été prochain. En attendant, pour nous soutenir, vous pouvez aller sur notre site. Il y a des nouvelles collègues qui sont sorties. Du coup, pour Noël, vous pouvez bien vous faire kiffer. Bon, on oublie de le faire dans les vidéos, mais merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à tout le monde qui nous envoie des messages, qui commente les vidéos, qui les partage. Vraiment, ça compte de fou pour nous parce que voilà, si on fait des vidéos, qu'on partage tous ces moments, bah c'est pour aussi vous les faire vivre un petit peu, donc ça régale. Et pour tous les gens qui veulent nous soutenir dans nos projets, il bah, y a le shop de vêtements. Et là, on a restock toutes les collections, donc faites-vous plaisir tous les vêtements sont faits main par Flo à notre appart de Montpellier. Donc c'est pour ça que le stock varie un petit peu parce que quand on est en voyage, voilà, on n'arrive pas tout le temps à approvisionner mais on tient quand même à ce que ce soit fait par nous. Euh, comme ça on vous fait des petites dédicaces dans les, dans les commandes et on kiffe faire ça. Merci en tout cas à tous ceux qui commandent et tous ceux qui soutiennent la chaîne d'une manière ou d'une autre. On se donne rendez-vous dans deux semaines parce que c'est une vidéo toutes les deux semaines maintenant. Allez, ciao